Les ordres de Aon Mourakan étaient clairs, les humanoïdes des mondes d'Aurora mettaient en péril tout son peuple. Leur absence de discernement combinée à une course continue de puissance et de savoir allait ramener un ennemi que ses inconscients seraient incapables d'affronter. Son 7 l'avait envoyé dans le secteur pour détruire toutes les capacités de communication impériale. Cependant, il n'était pas aisé de s'en prendre à Terra et ses puissantes tentacules à l'œuvre à travers l'univers connu. Lorsque l'Imperium prit connaissance du danger que représentaient les formations de combat tôt en manœuvre, ils décrétèrent la zone de guerre Aurora et mandatèrent une de leurs armes les plus féroces pour venir à bout de l'insurrection Xenos. Les Space Marines. Salut les seigneurs de guerre, c'est Damien. Je serai le joueur TAU pour la campagne Zone de Guerre Aurora. Bonjour à tous, seigneurs de guerre, c'est Paul. Je vais vous jouer l'armée Space Marine pour la Zone de Guerre Aurora. Donc euh, l'armée TAU, c'est ma première armée depuis que j'ai repris le hobby. Euh, J'aime beaucoup les exo exoarmures. Euh, je ne suis pas un grand fan des, des impériaux. Donc j'avais envie d'une armée qui tient peut-être à, à l'imperium. Donc j'ai pris les TAU. Les exoarmures, elles sont sublimes. Euh, même les guerriers de feu sont pas mal avec leurs petits casques euh, euh, évasés. Mais euh, c'est vrai que les taux, ça tape fort. Attention au cac, mais ça tape fort. Donc euh, moi, je suis un pur joueur. Tout. Alors ce qui me plaît dans le gameplay Space Wolf, ben, c'est avant tout euh, les fourrures, les crocs, les dents de loup. Non, avant tout, c'est euh, ben, le corps à corps. Moi, j'aime bien les armées de corps à corps. Je voulais une armée de corps à corps. J'aime bien les Space Marines et j'adore aussi euh, convertir. Donc euh, les Space Falls, euh, c'est une armée qui se prête parfaitement euh, à ça. Alors mon unité préférée bien sûr c'est les Crisis, hein, c'est les unités à tout faire, emblématiques de l'armée TO. Euh, en V9, les Crisis ont été EP, ce qui est bien parce qu'elles sont mobiles, puissantes et ont de bons stratagèmes. Alors mon unité préférée chez les Space Wolf en fait c'est ça a toujours été les gardes-loups parce que les gardes-loups, on peut en faire ce qu'on veut, on peut les équiper comme on veut, les convertir comme on veut, c'est une unité qui peut, qui peut un peu tout faire. Donc euh, après on est, on est riche en belles unités comme la Cavalerie ou Tonnerre ou les, ou les Wolfen, mais euh, mes petits gardes-loups, euh, que ce soit en Jump Pack ou sans Jump Pack, je les, je les kiffe. Avant de vous parler du scénario qui va être joué, je fais un arrêt sur cette magnifique table qui nous est fournie par Fortress Factory, un designer 3D qui, d'ailleurs, profite de cette campagne pour lancer en Kickstarter euh, l'appropriation de ces fichiers 3D qui sont designés par lui-même. Vous y retrouvez cette énorme Goliath que vous avez au milieu de la map, ainsi que les minerais d'exploitation de la campagne Zone de Guerre Aurora, vous avez tous les liens qui vont bien dans la description et on remercie encore une fois Fortress Factory pour le sponsoring de cette vidéo. Alors le scénario il est original et comme la première partie de la campagne déjà disponible sur Youtube, je vais euh, dissocier deux types d'objectifs pour les deux camps. Alors concernant les taux. La mission de l'Empire Tho sur cette campagne est de détruire les systèmes de communication de l'Imperium. Alors, narrativement, il, il ne vous a pas encore été présenté l'intérêt ou non de détruire ce système de communication. Ça va évoluer avec l'intrigue et l'arc narratif qui évoluera avec ce qui rendra les parties, évidemment. Les deux bâtiments que vous avez sur la map, les deux bâtiments Imperium, hein, qui sont de la gamme Games Workshop pour le coup, euh, sont des bâtiments de type communication et le joueur tôt pourra avec des unités d'infanterie, quelles euh, qu'elles qu soient, poser des bombes. Pour ce faire, il fera une action avec une unité qui en... Portée d'engagement avec le bâtiment, cette action est finie à la fin du tour et génère un blip bombe sur un bâtiment. Chaque blip bombe générée ramène un point de victoire et pour un bâtiment possédant trois blip bombes, il gagne un point de victoire supplémentaire. Donc ça, c'est sa première façon de scorer. Sa deuxième façon de scorer, elle va être mise en relation avec l'objectif Space Wolf puisque à chaque fois que... Le joueur taux détruira une unité chasseur, il mettra un point de victoire supplémentaire. Le kill du seigneur de guerre, le Lord Olaf, ramènera 3 points de victoire supplémentaires. Côté Space Wolf, la mission, vous l'avez bien compris, est d'écraser les taux portés plutôt sur le kill, qui va constituer pour le joueur Space Wolf à désigner 3 unités chasseuses, et à chaque fois qu'une de ces unités détruira une unité ennemie, le joueur Space Wolf gagnera 2 points, le kill du seigneur de guerre adverse ramènera 3 points, et le joueur Space Wolf pourra jouer une action qui s'appelle désamorcer les bombes avec une unité de type infanterie à portée d'engagement d'un bâtiment avec un blip-bombe, alors euh, l'action est à faire à la fin de la phase de mouvement, finit à la fin du tour et permet d'enlever un blip-bombe sur un bâtiment. Donc comme vous le voyez au niveau de ce scénario, j'ai essayé d'un peu plus équilibrer puisque chacun a un objectif qui est en opposition avec celui de l'adversaire et qui peut éventuellement empêcher son adversaire de scorer. Donc là, ça va. on va rentrer un petit peu plus dans la technique et la tactique sur cette partie qui, vous allez le voir, est extrêmement bien jouée et vraiment, je vous invite à suivre ce rapport de bataille jusqu'au bout pour voir comment se clôture cet affrontement entre les taux et les Space Wolves. Alors en seigneur de guerre j'aurai mon éthéré, ensuite en QG j'aurai mon commandeur enforcer, j'aurai un menteur croûte, en, en troupe j'aurai 3 unités de 10 euh, guerriers croûte, en attaque rapide j'aurai 2 unités de chiens croûte, en élite j'aurai un, un pack de 5 crisis et un pack de 3 crisis bodyguard ainsi que 3 crotox riders. Et en dernier choix d'attaque rapide, j'aurai euh, mes 10 cibles. Alors pour l'armée Space Wolf, donc, euh, le petit handicap imposé pour cette campagne, c'est qu'on n'a pas de seigneur garde-loup, mais on va avoir un chef de bataille garde-loup, donc un petit lieutenant primaris, accompagné d'un librarian en armure Phobos. En troupe, on va retrouver une escouade d'assaut intercessor, une escouade d'infiltrator et une escouade d'incursor. En attaque rapide, on va retrouver... 2x5, loup En élite, on va retrouver un bon petit euh, trédempteur en plasma. 2x5, garde tout tous en jump pack. Une unité avec des griffes et des boucliers. Une unité avec des combi melta et des griffes. On va retrouver également en élite un pack de 5 blade guard. Euh, en, en lourd, on va retrouver nos chers longs crocs en Melta, bien sûr, et leur chéribou, qui seront dans un magnifique drop pod. Euh, les Blackguards seront dans un petit impulsor avec le bouclier. Pour cette partie, j'ai comme objectif de placer des explosifs sur des bâtiments. Donc je vais faire jouer la, la, la mobilité de mes croûtes, de mes diverses unités croûtes. Les chiens croûtes, on va essayer d'aller chercher ces unités un peu en avant-garde. Et puis mes, mes guerriers croûtes vont essayer de faire le taf à ce niveau. Pour mes crises, le rôle va être simple, ça va être de détruire les menaces qu'elles qu voient. Et bien sûr, appuyé par mes cibleurs qui vont placer des, des, des signatures laser pour améliorer ma, ma CT. Alors, les trois unités chasseuses pour ce scénario vont être mes deux unités de garde-loup en jump pack et l'unité de blackguard, guard. C'est les unités qui, qui vont être le plus létales au corps à corps dont j'ai à ma disposition. Euh, donc en fait moi mes unités ça va être, ben, il a pas beaucoup de grosses unités à part ces crises, donc les longs crocs vont certainement s'occuper des crises et après tout ce qui est loups, troupes et garde-loups vont s'occuper des croûtes. Euh, donc ça va être surtout de la réplique, hein, faire en sorte qu'il pose pas de bombes et lui laver surtout euh, ses unités, on verra si ouais, je, je suis plus dans la létalité ou dans le désamorçage de bombes parce que j'ai pas mal d'infanterie quand même. Olaf savait ce qu'il avait à faire sur un champ de bataille. Les nombreuses cicatrices qui recouvraient son corps témoignaient d'une longue expérience du combat. Sa compagnie venait à peine de sortir victorieuse d'une campagne guerrière dans un coin reculé du système Belis Corona qu'il fut contacté par son premier capitaine pour prendre la tête d'un groupe de combat et se rendre sur un système voisin. Le Mechanicus semblait inapte à défendre les structures opérationnelles de l'Imperium et l'Astartes était demandé en renfort. Le commandement des opérations revenait au chapitre noir, et les Space Wolf n'avaient pas pour habitude de prendre part à des combats en supplantant la chaîne hiérarchique. Mais une rumeur perdurait. L'écho de quelques prédicateurs sur Fenris annonçait l'arrivée d'un ennemi millénaire. Les seigneurs loups se concertèrent, décidant qu'il était indispensable de garder un œil sur ce qui se passait dans un système aussi proche de leur monde natal. Olaf reçut quelques instructions, composa une force d'intervention et pris la route des mondes d'Aurora. Alors, c'est les Space Wolves qui ont pu commencer, les Space Marine Space Wolf. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ma ben, phase de commandement, j'ai juste pris euh, mon petit point de commandement. Et qu'est-ce que j'ai fait En fait, je me suis un peu réparti, j'ai pris le terrain. Euh, j'ai bien pris euh, surtout un des, euh, des bâtiments sur, dans lesquels j'avais mis mes infiltrators. Ils ont été accompagnés par des Loufenritziennes et puis en fait tout avance euh, petit, petit à petit. Surtout bien caché, j'ai raté mon sort pour, mettre tout, pour, mettre, pour camoufler tout le monde à 6 pouces. Et euh, j'avance caché, j'ai laissé le drop dans les airs et il sortira certainement en T2, donc là on prend le terrain caché. Euh, phase de tir, ouais, j'ai juste tiré avec euh, les infiltrateurs sur, euh, pour tuer deux petits chiens croûtes Donc c'est pas mal, le premier sang est tombé. Donc euh, pour mon euh, j'ai déployé mes unités sur la map parce qu'il faut que j'aille chercher les bâtiments absolument. Euh, là, on va passer autour d'eux, donc il euh, va, va falloir commencer à scorer. Ensuite, à ma phase de tir, j'ai détruit avec mes euh, crisis qui avaient l'appui des, des cibleurs, l'impulsor. Ces figurines ont débarqué. Avec euh, le commandeur, j'ai détruit euh, un infiltrateur et avec mes crew Rider, j'ai détruit euh, trois chiens. Donc euh, c'est une petite phase de tir, mais il faut commencer à le diminuer parce que ça arrive trop proche de moi, ça va commencer à piquer. Anne Mourakan avait pris pied sur le terrain. Les deux bâtiments impériaux encastrés en plein milieu du champ de minerais semblaient sans surveillance. Le seul bruit qui animait la plaine était celui de l'immense Goliath de récolte à l'œuvre. Ses chenilles étaient gargantuesques, et une cabine de télépilotage en forme de crâne ornait l'avant du monstrueux châssis. Les terrés savaient que la machine était équipée d'un dispositif de défense capable d'anéantir des blindés lourds, mais son opération pouvait se faire en toute discrétion. Pour lui, Nul besoin de s'en prendre au géant d'acier, ses troupes contourneraient l'engin sans difficulté. Une détonation retentit, un chien croûte s'effondra au sol et le regard d'Aoun Mourakan se porta par-delà le Goliath. Comment était-ce possible Un détachement Space Marine se ruait sur lui et les senseurs d'alerte de ses exo-armures n'avaient rien vu, ils n'avaient pas repéré les Astartes qui évoluaient discrètement dans la plaine, camouflés par les énormes blocs de minerais atténuer le bruit, brouillait les systèmes radars et réduisait la visibilité. L'Etheré reconnut le blason qu'arborait le coffre des armures de l'ennemi. Une tête de loup. Les Space Wolf. Probablement l'un des chapitres les plus dévastateurs de l'Imperium. Il fallait répondre rapidement pour clouer au sol l'adversaire bondissant. Aoun Murakan déchaîna une pluie de feu sur les Space Marines. Alors, les Space Wolf ont continué de prendre le terrain. Sur mon flanc gauche, les Blade Wars se sont mis à couvert à côté des Intercessors. Les loups fénriciennes se sont préparés à une charge future des gros croots. Au milieu, on a le Dread qui s'est positionné pour prendre, prendre du tir. Sur la droite, le QG, des petits loups et un petit troupe ont fait le tour du gros bâtiment pour, pour se préparer à une petite charge encore de petits chiens croots. Sur l'autre bâtiment, en fait, on a mis les garde-loups en jump pack et griffes pour attendre ben, les actions de notre ami euh, le taux. Donc euh, en phase de psy, j'ai un psy qui n'est qui pas réveillé ce matin, il s'est pris une biturière, il a, réussi, il a raté ses deux sorts sur du 5, donc euh, aucun sort psy. Phase de tir, on, on a fait un petit peu mal, on a fini les chiens avec euh, les infiltrators et le plasma euh, a fait quelques dégâts sur les gros gouris phase de charge ça s'est déroulé plutôt pas trop mal avec quelques gouttes de sueur quand même avec des charges pas terribles à 5 mais euh, monseigneur de guerre a réussi à charger donc il va activer sa saga au prochain tour et on lui a lavé ce qu'on devait laver au corps à corps euh, bon il a claqué deux PC quand même pour m'intercepter euh, ma charge avec cinq gouttes fenriciennes qui ont été lavées euh, classiquement donc je suis content qu'il ait claqué ces deux PC euh pour 5 loups à 35 points. Oui, ben pour moi je suis content. J'ai pas eu... Euh, bon, j'ai plus de chien, amis des animaux, désolé. Hein. J'ai plus de chien, mais ils ont rempli leur rôle, donc euh, écranter et à, enfin, absorber toutes les charges. J'ai pu intercepter avec Microtox, donc bon, c'est 35 points, mais je suis content. Ils ne sont pas si nuls que ça, c'est des bons gorilles. Donc euh, je suis quand même content, et là on va passer au moment où on va placer les bombes. Sur ce tour 2, Paul va enfin pouvoir mettre en place le gameplay Space Wolf qui consiste à aller au corps à corps. Alors il va garder quand même un bloc central avec son Drain Out et une escouade d'intercessors d'assaut, qui va garder au centre du champ de bataille, mais va déborder sur les deux flancs, d'un côté avec les Blade Ward et une escouade de loups, et de l'autre côté avec son seigneur de guerre, une escouade de loups, une troupe ainsi que son Librarian. Il va globalement réussir toutes ses charges, même si comme il l'a dit, ce sont des petites charges et donc lui permettent pas forcément de gagner beaucoup de terrain. Euh, et c'est là toute l'utilité des, des grandes charges, évidemment, d'occuper un maximum le terrain pour anticiper les tours qui vont suivre. Le seigneur de guerre arrivera évidemment au corps à corps, activera sa saga et découpera accessoirement 5 chiens croûtes. De l'autre côté, en revanche... Damien va utiliser un stratagème pour faire une intervention héroïque avec ses Croutox et va réussir pour deux PC à interrompre les corps à corps et à tuer les chiens Space Wolf avant que ceux-ci n'aient eu le temps de taper. Bien joué à lui pour cette manœuvre. Donc alors pour mon tour, j'ai fait avancer mes Croutes. J'ai fait avancer deux unités sur les, les bâtiments pour faire l'action de, de mettre une bombe. Ensuite, j'ai fait avancer mes Crotox pour faire un rideau. Mes cibleurs aussi ont avancé pour désigner et à la phase de tir, j'ai réussi à détruire son dreadnought. Le commandeur a réussi à détruire au tir euh, les chiens qui restaient, les deux chiens qui restaient. J'ai fait arriver aussi mes v -Speed qui sont arrivés, ils ont détruit une unité de, de Space walls. Et ils ont fait deux, deux morts chez les. les J'oublie le nom. Gardeloup. les Les loup. Et après, ça achève mon tour parce que je ne suis pas allé au CAC. Et donc, je pense que c'est une bonne phase de tir. J'ai quand même réussi à détruire dé deux véhicules successivement. Donc, je suis quand même satisfait et je suis fier de mes auxiliaires. On ne les a pas ramenés pour rien. Ben, ce tour deux des tours a été un petit peu létal pour moi. J'ai perdu un dread, une, deux unités, trois unités au total. Euh, donc il va falloir se rattraper sur le T3 mais mes faits vont enfin arriver donc on va essayer de se rattraper Très bon tour de la part de Damien, notre joueur tôt qui va atomiser le Dreadnought avec toute la puissance de feu de ses Crisis. Les vespides qui arrivent des frappes en profondeur vont aussi faire le boulot puisqu'elles vont sortir 3 intercesseurs d'assaut Space Wolf, ceux qui staquaient au centre de la map, mais il va aussi réussir à enlever quelques gardes loups en jump pack, ce qui n'est pas négligeable pour la suite. On aura eu droit aussi à quelques tirs de saturation un peu inutiles de la part des Kroots ainsi que de leur personnage QG et de son sniper qui n'aura pas fait d'effet sur ce tour 2. La saturation est bien là, Damien va se jeter sur les bâtiments pour commencer à piéger les centres de communication et évidemment se sert de sa puissance de feu pour amoindrir la force de frappe de son adversaire. Alors les Space Wolf, là, sur ce T3, bah, j'ai dû sortir un petit peu bah, tout ce qui était en faible, c'est-à-dire euh, mon drop pod et une unité de garde l'eau en jump pack. vais vraiment réfléchi, je me suis tâté à ce bâtiment-là. Est-ce euh, que je désactive la bombe ou est-ce que je fais de la létalité bah, Je suis un Space Wolf donc euh, j'ai choisi la létalité. Euh, donc sur le flanc gauche là-bas, j'ai fait sortir mon drop avec mes 5 longs-crocs en Melta en essayant de fumer euh, ces crisis Les Blade Wars se sont avancés pour, euh, pour charger. Euh, les infiltrateurs ils sont restés à couvert parce qu'ils tankent bien et ils ont désactivé une petite bombe sur le bon flanc droit on a préparé les charges j'ai un petit pack de garde loup qui était resté derrière qui s'est fait tirer un petit peu dessus par les V ils n'ont pas du tout apprécié. Donc voilà, c'est eux, soit je les laissais pour désactiver la bombe, soit je les envoyais chasser. Bien, on est des chasseurs. Et donc ici on a aussi engagé euh, engagé le reste le reste des, euh, des croûtes qui font des actions. Et dans les petits fesses des, euh, des derniers crisis et de son éthéré, j'ai fait popper 5 euh, blade Guard, donc en combi melta et en griffe. La phase de tir a été euh, très, très très très très très létale. Euh, avec mes combi Melta, j'ai fumé un drone. Euh, non, avec, pardon, avec mes, mes longs j'ai fumé un drone. Je suis très très content, ils ont été bien rentabilisés. En utilisant ton chéribou En utilisant mon chéribou, bien sûr, hein, et là de plus, euh, et en utilisant la ruse du loup. Tant qu'à faire. Et euh, les combi Melta des autres gardes loups, ils n'ont ils ont pas fait grand-chose non plus. Donc la phase de tir, on va dire totalement inutile. On s'attendait à une belle phase de corps à corps pour compenser. On l'a eu parce que les blade guards ils ont chargé, ils ont lavé deux packs. Euh, mes gardes loups qui sont arrivés en FEP, ils ont réussi une magnifique charge à 9. Donc ils ont pu fumer un, un Crisis et demi. Mes gardes loups derrière qui sont allés chasser les Vespides ont fumé les 5 Vespides facilement, et euh, mes 5 intercesseurs et mon, mon seigneur de guerre ont lavé tous les crouts qui venaient de poser la bombe euh, au milieu, et mon Psy a enfin réussi euh, un sort, ce qui est incroyable. Donc, euh, taux 3 très létal pour les Space Wolves, je m'y attendais, bon euh, voilà, c'est des croûts des auxiliaires, euh, j'ai pris le risque d'avancer mes crises parce qu'il faut, faut que je détruise des unités à lui, parce qu'il a quand même de la ressource pour m'enlever mes, mes bombes sur les objectifs. Donc, j'étais obligé de détruire. Ça avait bien marché avant. Mais là, j'ai la réplique d'Espace Wolf. Le vent a tourné et le vent est froid très très gros tour pour le joueur Space Wolf pour Paul qui semblait un petit peu désarçonné suite à la violence du tour de Deto, mais qui a su rétablir l'équilibre sur le champ de bataille avec notamment l'arrivée de ses gardes loups dans le dos des Crisis et de l'éthéré de Damien. Évidemment, la pression est imposante pour le joueur Tau. Puisque les Blade Guard rentrent dans la danse, une charge dévastatrice d'ailleurs hein, du pack de Blade Guard qui a su découper proprement les tox et les croûtes Les Vespides un peu trop ambitieux ont été sanctionnés par le revers des gardes loups qui n'ont pas apprécié avoir été ciblés au tour précédent. Et ensuite euh, s'ensuit une phase de charge totalement réussie, notamment sur les gardes-loups qui viennent d'arriver en trappe en profondeur. Une belle charge à neuf qui permet à Paul de s'installer plus sereinement pour la suite de la partie. Les blade Guard ont failli contacter les crises. C'est à noter. Sur le champ de bataille, les Space Wolves déchaînèrent toute leur puissance. Après avoir encaissé les multitudes de tirs de l'adversaire dans la course qui les mènerait au corps à corps, les Astartes rentraient dans le moment clé des combats. Un drop pod, chargé d'une escouade devastator, impacta la colline, tandis qu'une escouade de combat en réacteur dorsal frappait en profondeur pour prendre l'Empire Tho à revers. Entre les décharges de tirs à courte portée et les puissantes charges des guerriers de l'Imperium, les premières lignes tôt furent ravagées. Les troupes auxiliaires d'Aon Murakan n'étaient pas en mesure de tenir face à un assaut bestial comme celui-ci. L'Éthéré eut à peine le temps de comprendre ce qu'il se passait qu'un groupe de gardes loups était sur lui. Heureusement, son escorte d'exo-armure s'interposa de justesse et permit au seigneur de guerre de s'échapper d'un affrontement qui l'aurait mené à sa perte. J'ai fait avancer mes v pour essayer de chasser ces unités avec les, les fuseurs. Je les crisis, je les ai fait back, parce que là, il commençait à, je ne savais pas si j'allais le détruire ou pas avec euh, enfin, son unité de Guard, donc j'ai préféré reculer. Le commandeur aussi, je l'ai fait reculer, ainsi que mes, euh, mes euh, cibleurs. J'ai fait reculer aussi les derniers croûts, les l'Etheré et son équipe de Bodyguard. À la phase de tir, j'ai réussi à détruire son unité de Bodyguard. Par contre, le reste de la phase, ça a été un peu de la merde parce que je n'ai pas réussi avec mes euh, Vespides. Ils, ont, ils se sont volés, je ne sais pas où ces oiseaux, mais ils n'ont pas réussi à détruire une unité de, de fuseurs. Et euh, l'autre pack de crisis, comme je l'avais désengagé, j'avais le moins un pour toucher et ils ont, rien, ils ont détruit euh, un, un, ennemi. un ennemi, donc euh, pas grand-chose. J'ai quand même pu enlever une unité chasseuse, donc ça lui enlève un point de victoire. Je suis content et toujours mon mentor croûte, il vise toujours mal, il n'arrive pas à régler la mire, donc j'ai rien fait avec mon, mon sniper. Donc euh, à la fin de ma phase de tir, ben forcément on est tôt, ça s'achève, j'ai pas déclaré de charge. Un taux euh, mitigé parce que je m'attendais à un petit peu plus, mais voilà, c'est la chance d'aider. Damien a quand même réussi à enlever les blade guards, ce qui n'est pas rien dans cette partie puisque c'est une unité chasseuse. Pour le reste, la table de jeu parle d'elle-même. Regardez, c'est magnifique. Il y a des unités de tir de corps à corps. Ça va dans tous les sens. C'est super agréable à suivre. Alors à ma phase de mouvement, il bah, y a le pack du milieu qui est venu enfoncer les crises, les Terres et le QG. J'ai euh, mon Librarian qui est venu euh, enlever une petite bombe sur le dernier bâtiment. Les infiltrators, ils n'ont pas bougé pour pouvoir tirer sur les, sur les Vespids qui étaient derrière. Les Lancroux, ils n'ont pas bougé pour, pour essayer de faire mal aux, aux Crisis. Et les Gardeloups qui étaient front de map, qui continuent de chasser les Vespides par derrière. Ok, donc action en cours de partie, auquel les joueurs ne s'attendent pas. Euh, le Goliath qui est au centre de la table, euh, c'est un, un, un véhicule d'extraction de minerais, mais il a des systèmes de défense et comme il y a beaucoup trop d'activités autour de lui, il va se mettre en action tout seul, euh, enfin tout seul par moi-même. Et, euh, et donc il est équipé de 6 gros plasmas à force 8, PA-3, 2 damage et euh, des 6 tirs euh, Blast, et il va allumer euh, sur 6 cibles de son choix, qui sont les cibles de mon choix. Donc pour ce faire, euh, il s'active, je vais euh, donc avoiner avec mes plasmas, il y a un plasma qui va partir dans le Librarian qui est tout seul, euh, donc il y a un plasma qui tire là-dedans, il y a un plasma qui va partir dans euh, les crises qui sont là, ici dans ces deux-là, il y a un plasma qui va partir dans les, les gardes qui sont ici. Euh, ça fait trois plasmas. Il y a un quatrième plasma qui va partir dans les crises qui sont postées là-haut. Ça fait quatre plasmas. Il y a un cinquième plasma qui va partir dans les, euh, les... intercesseurs les qui sont là. Ça fait cinq plasmas. Et le sixième plasma va partir dans les croûtes Voilà, chacun en a trois dans sa mouille. Et on va commencer euh, par... Les D6 tirs qui vont partir sur euh, le Librarian. Attention. Et ça fait 2 tirs et ça va toucher sur du 3. Les deux touches, ça va blesser sur du 2 parce que c'est force 8. Les deux blesses, euh, CPA-3 tout d'abord. T'as pas une vue avec le Librarian Non. Pas d'un euh, donc il prend 4 PV Il en a 5, c'est un Primaris ouais. Donc il a, pris, il a pris 4 PV notre petit Librian. Deuxième cible On a dit qu'on partait sur euh, On a dit qu'on partait sur les crisis. les crisis qui sont là Dès 6 tirs dans les crisis. Attention, ça fait 4 pruneaux dans les crisis Qui vont toucher sur Du 3 Us et qui vont blesser Sur du, sur du 3 Puisque c'est de l'an du 5 T'as 2 saves à faire sur les crisis. On les fera après euh, ensuite, on a dit que ça partait dans les gardes loups, des tirs, ici, une qui va toucher sur du 3 et qui va blesser sur du 2. Ça fera une à vue à 4 ici pour les gardes loups. Je te mets le dé là, on le fera après. Ensuite, euh, ça c'est la troisième cible, quatrième cible, on a dit que ça partait dans les crises qui étaient ici, des tirs dans les crises. Ça fait une qui va toucher sur du 3 et qui va blesser sur du 3. Ça fera une sauvegarde ici dans les crises. C'était la quatrième cible. Cinquième cible, on avait dit. Euh, euh, les, euh, les intercesseurs ici, eux, ils vont prendre allez, un gros D6 pour fêter ça. Non, ça fait sur du 3 et sur du 2. Donc là, ça fera 2 morts. Tu aura pas de sauvegarde sur eux. Et enfin pour finir dans les croûtes, c'est D6. Donc ça fait minimum 3 puisqu'ils sont plus de 5. Minimum 3 et donc ça fait 3. Et c'est sur du 3. Et il n'y en a qu'une qui, pas, qu qui passe, et sur du 2, ça fera un mort, et donc ça fait un mort de croûte. Donc, je résume, on a perdu un croûte ici, on a perdu deux gars ici, on a perdu 4 PV sur le boss. Ici, une à vue à 4 pour Paul. Vas-y, attention, on la filme, on la filme, on la filme. La vue à ça, 4. Ça Hey on, enlève, on enlève donc un garde Un garde, -loup. Un garde -loup ici. Et ensuite on avait dit ici, pour, euh, pour toi Damien, un un un, il y en avait, avait qu'une Une 1 un à 4 je te la jette. Oui. Allez, l1 à 4 des crises, elle est sauvée. C'était sur le drone. Et euh, c'était sur le drone, c'est beau. Et donc euh, voilà, méfiez-vous à la fin de la prochaine phase de mouvement. Il euh, y aura sans doute une nouvelle activation du Goliath. Euh, et je redonne la main à Paul pour qu'il continue son tour 4. Euh, donc la phase de tir Space Wolf a été totalement nul à chier comme d'hab. Les longs-crocs, ils ont réussi à enlever euh, un, euh, un drone et après on n'a rien, rien fait au tir, même avec les combis Malta. La phase de charge a été euh, un beau fiasco également, euh, bah, j'ai fait une charge, un double 1. J'avais une charge à 3 à réussir pour charger deux Crisis et son éterré. J'ai fait un double 1, j'avais plus de relance, le, le, le Space Wolf pleure. Après, euh, bah, mon, mon seigneur a lavé une unité, je l'avais euh, deux petites unités, donc euh, on, on va voir, mais ouais, grosse, euh, grosse malchance euh, à la charge et mon, et mon capitaine qui, qui a raté euh, ses attaques aussi également. Ben, le vent du nord a cessé, mais tombé. le bien suprême va frapper. Non, mais c'est un tour où euh, ben, voilà, il n'a pas eu de chance, hein, il n'a vraiment pas eu de chance sur ça, faire un double 1. et ça permet de relancer la partie, rien n'est fini. Alors que la partie tournait vraiment en faveur des Space Wolf et Paul était extrêmement bien placé, a réussi sa plus grosse charge avec les Loups sur les Vespides. Il se trouve qu'au centre du champ de bataille, tout près du Goliath, il y a eu un véritable craquage. Paul a vraiment pris le temps de réfléchir pour... Poser la situation tactique pour faire les meilleurs choix possibles dans le séquençage de ses charges. A donc euh, décidé avec ses gardes-loups de charger l'éthéré en plus des crises, euh, Ce qui a permis déjà à Damien de générer un Overwatch qui n'a pas été très probant. Euh, néanmoins, le fait d'aller chercher l'éthéré a fait euh, faire à Paul euh, une charge à 3. Ouais. Ah, faut pas que tu nous fasses un double hein, quoi. Ouais. <rire> mmh, mmh. Donc alors, euh, mon tour, qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai reculé mes crisis encore, mon commandeur aussi. Je les ai bien alignés pour pouvoir avoir des lignes de vue sur son unité de chasseurs, ceux qui ont raté la charge. Ensuite, j'ai reculé, j'ai désengagé l'autre pack de crisis, ce qui m'a permis de, de tirer sur son, son chef. J'ai désengagé aussi mon mentor croûte qui a tiré sur le chef, mais qui n'a rien fait. J'ai fait que des, des, des, des engagements, des replacements. Donc, euh, fait, avec mes cibleurs, j'ai mis des, des marqueurs laser sur les unités chasseuses et sur son chef. Ensuite, les cibleurs, ils ont tiré sur les unités chasseuses parce qu'elles écrantaient son chef, je ne pouvais pas encore lui tirer dessus. Donc, elles ont fait quelques dommages. Ensuite, avec les crises, j'ai continué à tirer sur les unités chasseuses. Je les ai lavées, ce qui m'a permis, avec mon commandeur, de tirer sur euh, son chef. J'ai réussi à le détruire. Mon mentor, il a tiré dessus, mais il n'a rien fait. Et ensuite, avec mon dernier pack de crise de 2 les bodyguards, j'ai tiré sur ces unités d'infiltrator. J'en ai enlevé un et euh, bon, il, il en reste juste un. Donc, ça m'a permis, en détruisant une unité chasseuse de lui mettre moins un. Donc, il est à deux. Et en détruisant son seigneur de guerre, j'ai marqué trois points. Donc, la partie se relance sur ça. Et ça s'est joué vraiment à sa charge manquée pour le moment. Au cœur de la mêlée, Olaf était concentré à pulvériser les crânes des auxiliartos qui se dressaient devant lui. Cependant, dans la frénésie du combat, il avait sous-estimé l'agilité de son adversaire et le sens tactique de l'éthéré qui lui faisait face. Aun Murakan fit les invocations ancestrales de son set. En un mouvement, l'ensemble des troupes se désengagèrent des corps à corps, laissant planer un silence assourdissant sur la vallée. Les Space Wolves semblèrent hébétés face à la disparition de leur ennemi. puis vient le Monka. Murakan romput le silence des corps à corps par une décharge de feu sans précédent. Les Astartes étaient en plein découvert et à courte portée. Aucune chance de survivre à un tel déluge de feu. Olaf fut une cible de choix pour les exo-armures qu'il avait débordées. Il s'effondra au sol, transpercé par les faisceaux de plasma des armes de l'Empire Alors pour mon début de T5, il me reste plus trop, plus trop de solutions en sachant que j'ai perdu ben mon seigneur de guerre. Il me reste une unité chasseuse qui pourrait potentiellement aller chasser un QG mais pour derrière se faire laver. Donc techniquement, en fait, il me reste plus trop de points à scorer. En fait, plus de points à scorer, j'ai son éthéré qui est, qui est impossible à aller chercher maintenant. Donc en fait, on va s'arrêter à, à, à 3-2 pour lui parce que moi, mes chasseurs, je peux aller les cacher pour pas qu'il les tue. Euh, mais le score, euh, moi je ne peux plus aller euh, chercher euh, du scoring. Je me suis bien occupé des bombes. Et euh, c'est vrai que ben, le double 1 à la charge fait que, que ben, à son T4, il, il finit de, de, de m'achever. Je me retrouve tout seul, un petit loup, euh, tout seul dans la pampa. Euh, Sylvain, tu peux expliquer ce que ça aurait fait la différence s'il si ne ratait pas la charge au, au double 1 Damien. Damien, excuse moi tout putain. Oui, ben, qu'est-ce qui se passait s'il si réussissait sa charge au double 1 ben, Il avait déjà mon QG, il marquait 3 points, donc ça lui faisait 6-0. Euh, mon autre QG aussi y passait, mes, crisis, mes deux crises restantes, je pense qu'elles y passaient. Il me resterait qu'un qu pack de, de cinq crises, mon commandeur, et je n'aurais pas pu lui enlever euh, grand-chose, je pense qu'il aurait essayé de se cacher. Mais euh, cette charge manquée, elle a, elle a, elle a tout retourné. Il faut aussi noter euh, que ces unités avec les, les fuseurs ont pas mal rebondi, ça n'a rien fait. Donc ça aussi, ça a été un fait de jeu. Euh, il n'a pas, pas eu de chance à ce niveau. Les longs Et... cours ont tué deux drones. Ouais voilà, les, les drones ont fait le taf. Et euh, c'était une super partie parce que ça s'est joué à tous les taux. Bon, peut-être le taux 1, c'est histoire de se chauffer. Mais tous les taux, ça a été critique. C'était vraiment une partie plaisante avec mon polo, hein, comme d'hab. Mais euh, vraiment, moi j'ai apprécié la partie. Ouais, C'était une super partie, bah, très riche en, en rebondissements en fait, hein, parce qu'au début on voit qu'on qu se cherche un peu tous les deux, je commence à en prendre un petit peu l'ascendant, et puis à la fin bah, d'un coup, euh, retournement, euh, il a retourné le petit loup comme une petite crêpe avec bah, un, un spacewalk qui rate ses charges, c'est clair que ça, ça fait pas mal. Les longs-crocs, longs bah, ils ont été vraiment inefficaces, ils m'ont enlevé que deux drones, au, au multimelta, ça a été une partie super intéressante parce qu'on a vraiment bougé à droite, à gauche, on n'est pas resté campé, on n'est pas resté campé, on a vraiment bien bougé, je pense que Alex vous confirmera qu'on a bien joué le scénario, à fond, bah, les, bombes, les bombes, les Space Wolf ont annulé toutes les bombes, Et il a joué sur voilà, la facilité d'aller chercher un petit lieutenant Primaris, quoi. Le chasseur Donc, bon, patient. Fait, Voilà, le chasseur patient a fait son effet. Et voilà les Wargamers, on arrive à la fin de ce deuxième épisode qui clôture notre premier cycle de la zone de guerre Aurora. Alors comme je l'ai expliqué dans la première partie, qui est déjà disponible sur notre chaîne YouTube, ce premier cycle pour nous est un pilote puisque ce format est complètement hybride. Il nécessite un véritable temps de travail et un investissement de la part de l'ensemble de notre chaîne et notamment au niveau du montage, du tournage, euh, des ressources employées et de plein d'autres choses. Donc, pour nous, euh, il nous fallait évaluer si ce type de format, encore une fois, hybride et intéresse la communauté et, et si vous avez envie de, de voir ce type de vidéo plus régulièrement. Euh, actuellement, la première vidéo n'a pas forcément eu, on va dire, l'effet escompté, on n'a pas fait énormément de vues parce que c'est aujourd'hui le levier numéro 1 qui nous permet d'évaluer la réussite au non du format et surtout si le format plaît ou non. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment les référencements YouTube et tout ce qui s'ensuit. Donc Cette deuxième vidéo, je l'espère, va redresser la barre pour savoir si on active les tournages du deuxième cycle. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas clôturée par une capsule euh, fluff qui vous permet d'embrayer sur la partie suivante, euh, puisqu'elles n'ont pas été tournées. On attend d'abord de voir si cette vidéo euh, vous plaît et si on engage, encore une fois, les ressources de Creative Wargame euh, pour continuer cette aventure « Zone de guerre Aurora ». En l'état, euh, ces deux parties ont été un véritable plaisir. Je tenais vraiment à remercier euh, nos trois joueurs, euh, Damien, Paul et Sylvain, euh, ainsi que nos deux sponsors, Crank Wargame et Fortress Factory qui ont permis la réussite de ce premier cycle, euh, qui j'espère va découler sur un deuxième cycle, je, je l'espère vraiment, ça a été un vrai plaisir pour moi aussi de me poser sur ce type de format qui nous sort un petit peu de, des sentiers battus et puis de nos zones de confort sur des formats un petit, peu plus, euh, un petit peu plus classiques, donc ça a été un vrai plaisir de mélanger à la fois le fluff, un petit peu d'écriture, un petit peu de narration, et de, de complètement me soustraire à un rôle de joueur pour être en fait une sorte de maître de jeu sur ce type de campagne. Donc, euh, voilà, pour moi, ça, ça a été un vrai kiff aussi. Et, euh, et je pense avoir, avoir fait le tour de, de tout ça. Donc, si cette vidéo vous a plu et vous voulez voir une suite, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, activer la petite cloche notification, n'hésitez pas à partager euh, la vidéo, à commenter. Euh, toutes ces choses là permettent aussi à, à l'algorithme YouTube de, de référencer notre vidéo et de, et de considérer que c'est une réussite ou un échec. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à participer à votre niveau. Euh, je vous rappelle aussi que vous avez tous les liens d'affiliation dans la description si vous voulez soutenir Creative Wargame euh, via notamment My Ubi Place. Vous avez moins 20% sur les achats de vos figurines et un petit pourcentage nous et reverser sans que ça vous coûte le moins de centimes donc ça c'est très très cool et évidemment on a notre petite page tipi euh, qui nous permet de, bah, de, de, de récolter des fonds et de continuer l'évolution de notre média d'acheter du matériel euh, de payer des monteurs vidéo quand on peut le faire et de suivre euh, cette aventure qui est incroyable qui est celle de creative game je vous dis à très bientôt pour je l'espère le cycle 2 de cette campagne euh, je vous rappelle que sur le discord de la chaîne il y a un des une catégorie zone de guerre aura avec des salons dans lequel j'ai uploadé pas mal de ressources dont je me suis servi et aussi des ressources que j'ai créé dans le cadre de cette campagne donc voilà n'hésitez pas à aller jeter un oeil ça vous plaît puis de nous rejoindre sur discord et pour finir je ne serai que vous inviter à rejoindre notre newsletter les, le lien est dans la description en vous inscrivant vous recevrez l'actualité de la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos aucune des promotions et des aventures qui nous attendent euh, dans le wargame sur les prochains mois les prochaines années et les prochaines décennies, nous l'espérons tous. Merci de nous avoir visionné. ciao les seigneurs de guerre.